Je vais commencer par peindre le fond et là je vais commencer le haut, je vais prendre un pinceau à poils synthétique, Vincenzo, un pinceau plat. Donc je commence par le haut donc, et je prends du vert de vessie donc, qui est un peu foncé, la partie supérieure foncer, est foncée, c'est le fond, et on a des fleurs là-dessus. Sur le, sur le haut du bassin Là pour la so j'utilise la peinture pure pour euh, pour faire le haut du bassin C'est une première couche diluée avec du médium hein, pour faire sécher plus vite. Et là, je vais commencer par. Euh, enfin, je vais peindre euh, les, oui, les, les feuilles, hein, les feuilles de Nénuphar. Hein. Aussi, toujours avec du, du verre de vessie. Hein. La première couleur ne joue pas tellement de rôle, hein. c'est la première couche. et j'utilise le même pinceau Je porte un autre pinceau et là je utiliser de l'outre-mer avec un peu de plan de titane pour l'éclaircir un peu. Témarote, hein, mélanger. Ça, c'est l'eau du bassin que je fais. Qui entoure, qui saute autour des feuilles. Donc, Vert outre-mer, yo, mais qu'est-ce que je raconte? Outre-mer, bleu outre-mer, et vert émeraude, et un peu de blanc. Parce que ça, c'est le reflet du ciel qui est dans le bassin. c'est un peu plus sombre. Donc là. Et alors, quelqu'un des néphare là. Donc après, à faire là-dedans. Je vais faire les feuilles d'un uniforme au couteau. Pour ça, je prends une spatule et un couteau, quoi. Et euh, je prends du jaune primaire mélangé avec du verre émeraude et un peu de blanc de titane et du médium à empattement. Et le tout mélanger. Et je vais faire ça. C'est la première fois que j'utilise ça. Je vais essayer avec euh, du médium d'empattement. On va voir ce que ça va donner. Do food. Non, on va continuer. Je vais peindre le haut euh, avec les fleurs au-dessus du bassin qui entoure le bassin avec un pinceau de martre, un Raphaël un long poil, donc avec la couleur huile du euh, euh, vert, vert euh, émeraude avec du jaune <coughs> de cadmium euh, moyen et du blanc. Après, je vais rajouter des fleurs au-dessus. Voilà, c'est mélangé avec du blanc. C'est un autre petit pinceau avec un pinceau de martre, c'est pour faire les, les feuilles qui sont dessus, il y a aussi des feuilles, hein. Euh, là, je vais rajouter quelques fleurs ça, là je prends avec petit rouge de cadmien moyen ja, pour ajouter quelques fleurs comme ça. Et ça, c'est des reflets, des reflets de... dans l'eau. Du verre de vessie et du blanc, hein, c'est un peu plus sombre. C'est des reflets de fleurs dans l'eau. Je vais commencer la peinture au couteau. Donc, j'ai un couteau. Je vais mélanger du plan de titane avec du médium d'empattement pour commencer la première, le fond. Je mélange. Hein. Une phase, ah, environ un tiers de médium d'empattement et deux tiers de plante de titane. On va commencer par les, les pétales de l'extérieur du nénéphare. Moi si je vais prendre un autre couteau un peu plus large. Voilà. Je vais reprendre l'autre pour les petits nénéphars plus loin. Les nénéphars plus éloignés. Ils ne seront pas les nénuphars, c'est seulement les parties élmanées. On aura du magenta au-dessus et du violet pour certains autres. Je vais mélanger avec du magenta. Lors de titane avec du magenta. Et je mélange du plat de titane avec du violet solide et du médium d'empattement. pour les ninifères violets. Je vais prendre la spatule plus petite pour cela. Voilà. Bien sûr, ça n'est pas de la largeur de la spatule, de la pointe. Si on veut faire des nénéphars plus petits, hein, comme ça. Voilà. Pour le flanc, le blanc du fond c'est pour faire le reflet du soleil, hein. ça donne un impact souvent très joli sur les phares, même au violet des fois. il faut pas trop le trembler quand on fait ça hein? c'est pour ça selon je prends les deux mains parce qu'avec euh, une spatule on ne peut pas prendre on ne peut pas peindre avec un appui main Je vais un peu de me remélanger avec un médium d'empattement. Il faut aussi que je rajoute un peu de blanc, c'est un peu trop foncé. Souvent, euh, quand on peint comme ça, il faut essayer. Hein. Le peintre, c'est un ouvrier pragmatique. Et souvent, on fait beaucoup d'essais pour trouver la bonne teinte. Hein. On ne peut pas trouver la bonne teinte euh, des fois au premier coup. Hein. avec ça. C'est pas bon. J'ai mis trop de blanc. Je vais continuer en mettant les pistils sur les nénéphares. Hein. avec du jaune de cadmium moyen mélangé avec du médium d'empattement pour donner du relief. et je vais peindre aussi les poissons rouges et les couilles C'est une variété de fleurs aussi autour du passage le signe le tableau C'est censé être des chupunquins, les poissons rouges. Bon, je termine mon tableau. Si ma peinture vous plaît, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Merci.